Salut les copains <rire> J'ai vraiment fait ça comme introduction Attends, je suis en train de boire Faut, ouais, faut débitérer un peu des conneries tu vois Ouais Du coup je vous explique en deux spies. Euh, en gros on va faire passer des, des concurrents sur la bombe On doit désamorcer une bombe Et on va voir avec qui je m'en sors le mieux parmi, parmi mes potes en gros Et on va voir qui est mon meilleur pote qui, qui me comprend le mieux quand j'ai à m'exprimer On commence tout de suite avec le premier concurrent Sûrement le meilleur pour ce genre de choses Mascard Ça, ça la mal le coup Voilà c'était sa présentation en trois mots moi <rire> bon, hein. Ce qui le représente bien hein, d'ailleurs <rire> J'ai toujours pas oh, okay. pris la bombe, ça a toujours pas commencé. Fil, ok, on commence par les fils. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. S'il n'y a pas de fil jaune et si le dernier chiffre. Il y a est impaire, un fil jaune, il y a un fil jaune. Fil jaune, est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair Alors, le dernier chiffre c'est un 5, donc oui, il est impair. Il est impair, coupez le troisième fil. Attends, s'il n'y a pas de fil Pardon, non, en fait, coupe pas. S'il n'y a pas de fil jaune, du coup, il y a un fil jaune, on s'en fait. Sinon, s'il n'y a pas de fil rouge. Il n'y a pas de fil rouge. Coupez le dernier fil. Oui, c'est bon okay, bouton. De, Deuxième truc, il y a les boutons euh, genre avec les logos. Alors le premier logo, c'est une sorte... Oh, il est horrible ah, le premier. avec les logos, là, les symboles Ouais, les symboles. Oh là là, c'est une sorte de T sur le côté, avec une sorte d'alien à côté. Genre un triangle à l'envers avec trois pattes. C'est bon, j'ai. Ensuite, c'est un point d'interrogation à l'envers. Et le dernier, c'est une sorte de 6 avec le début du 6 qui est un peu en vague. Donc tu fais le 6 Ouais. Le B Oui. L'alien, je sais pas quoi là Oui, ok, c'est bon, c'est bon, ça a fonctionné. Donc ensuite j'ai un bouton avec marqué ABORT dessus Ok d'accord, bouton rouge t'as dit Ouais Maintien enfoncé et relâche lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position Mais c'est quoi ces conneries Ok, je reste appuyé Bah y a un 1 là pour le coup Non ça a pas fonctionné Oh fuck man La bande est de quelle couleur La bande elle est noire et elle est pas allumée Maintien enfoncé et tu ouais. me dis la couleur Elle est rouge Bah relâché lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position Tiens ça Ça a fonctionné ce coup-ci Ah bah voilà Putain mais tout à l'heure je l'ai fait et c'était sûr y avait... Il quoi y avait une dizaine, bah il reste 51 secondes. Et il y a plus quoi encore le module là euh, c'est fini là. Eh vas-y t'es chiant. <rire> tu, tu verras le replay, il y avait bien un 1 Je l'entourerai sur le replay, je violent. zoomerai sur le 1. <rire> Vas-y, bon bah on va voir ce qu'ils font les autres. Hein. Ouais, vite, <rire> là Les concurrents C'est parti, mec Il y a des fils, des symboles et un bouton. Mais pour l'instant, je vois rien. Ok, c'est bon. Euh, des fils, mais c'est. Il y a plusieurs fils. J'en ai 6, des fils. Euh, est-ce qu'il y a un fil rouge Oui, il y a un fil rouge. Mais ouais Franchement, j'ai envie de dire, coupe le quatrième fil. Ah, le 3, 4 Ok. Ça a fonctionné, oh, oh, la... Vas-y, t'es pr prêt pour les logos Mon premier symbole, c'est genre tu vois la triforce. Enfin non, c'est un, un triangle, genre avec un T dedans. Ouais, ok, ok. Le deuxième, c'est une sorte de Q. Enfin, c'est un rond avec une barre en bas. Le troisième, c'est une sorte de T sur le côté avec un triangle avec trois pattes. T sur le côté avec trois pattes Un T qui est sur le côté tu vois ouais, donc t'as la barre et, et ouais, avec un triangle avec trois pattes Et le dernier c'est une sorte de d'éclair avec les bouts qui sont tordus T'appuies sur le, Q, le, le haut avec la barre T'es sûr Ok ouais, c'est ouais, bon ça fonctionne T'appuies sur le A avec le T Oui T'appuies sur l'éclair Oui Et t'appuies sur Oui le... Allez <rire> il reste plus qu'un <rire> truc tu vas battre ma gros Alors il euh, y a un bouton bleu avec marqué presse dessus si aucun des cas ci-dessous ne convient, maintenez-le enfoncé et référez-vous à relâcher un bouton enfoncé. Que hein euh, reste euh, reste enfoncé. C'est bon, ça a fonctionné. Sérieux Oui. Enfin, j'ai appuyé et je l'ai relâché au bout d'un moment. Mec, vous avez fait le même temps. Putain, j'ai grave le seum. Vous ouais, avez fait 51 secondes. Non mais en fait, c'est ton truc presse en fait, mais sauf que nous, on n'a pas... pas le marqué... Euh... Oh Best time T'as ba... battu au centième <rire> Il va te détester. <rire> Non, on non, est déjà... on est déjà là 51 secondes comme toi Il reste 51 secondes, à part qu'il t'a battu au centième Ouia. <rire> ouais mais non, non, c'est pas comme... Troisième concurrent pour la bombe Je stress. Ok, il y a des fils, il y a des logos, et il y a encore un bouton C'est okay. toujours la même chose, fil, logo. Ok, fils, on, on commence par, par les, les fils. fils. Y a y a il fil. y a trois fils, dont un fil jaune. Il y a plus d'un fil bleu. Non il a qu'un seul fil bleu Bah coupe le deuxième fil Le deuxième, ok donc le fil bleu Ok c'est bon si, si, si. C'est une okay. bouche qui fait la gueule avec une moustache avec des gros seins La gueule euh, Genre Ouais je crois que je le vois <rire> Ok on ouais, est d'accord C'est genre une sorte de virgule <rire> avec une sorte de, euh, de truc chelou oui, en dessous. Idée. Ensuite ouais. j'ai euh, un alpha tu sais, enfin le truc alpha avec une barre dessus Ok, ouais euh, Ensuite c'est un 3 qui est pas terminé et qui part en, en steak à la ouais. fin Ok je vois et euh, le dernier c'est une sorte de Q écrit en italique, ou un C avec un L derrière, genre. Euh, le... les 100. Ok, ça fonctionne. C... Est, c L. Ok. Le 3. Ok. Et, et l'alpha. Ok, c'est bon, ça a fonctionné Bouton, c'est un, un bouton 3. blanc avec marqué à bord dessus Donc, euh, maintiens-le enfoncé. Ouais. Est-ce qu'il y a une bande bleue Non, bande rouge. Relâchez lorsque le compteur affiche un 1 à n'importe quelle position. Ok. Compte Bora. Pour un moi, au il y a un 1 là, on est d'accord. Ça fonctionne. Ok c'est bon. La bombe est désamorcée, t'as fait le meilleur score. Yes <rire> T'as eu la plus facile aussi, franchement, t'as trop je de chat 1 <rire> minute 54. Alors les amis <rire> je, <rire> je, crois vous que a vous... je crois que vous, vous êtes fait enculer là, mais vraiment. Mais nous on a mis combien Il, enfin, <rire> il restait 1 minute 54. Vous il restait 51 secondes. Bah ouais, c'est ça, le temps de trouver la page et le temps que je débugue. Ah quoi <rire> kit, euh... winner diffuser, hein. Elle oui. est du même niveau que l'ancienne donc normalement on peut la relever haut la main Du coup on a des fils, les logos machin truc et il y a des nouveaux modules je sais pas ce que c'est Ok du coup on a trois fils, il y a un seul fil bleu Couper le dernier fil Ok Ça a pas fonctionné Oh fuck man Non il y a pas de fil rouge, il y a trois ah, fils couper et le deuxième fil pardon <rire> Oui ça fonctionne Le P de paragraphe okay. L'alien triangle okay. Le K Ok Et le smiley Ok c'est bon c'est plein de petits carrés, il y a un triangle rouge à un endroit Et il y a des ronds qui sont entourés en vert dessus Ah ouais. oui d'accord, c'est le labyrinthe, ok Ok, euh, ouais, c'est le toi Ah moi je suis le point blanc Euh, bah ouais je sais pas Ah je crois que j'étais le truc euh, rouge euh, si je suis le point euh... blanc, je suis... Moi, moi, euh, je suis un triangle rouge ou un carré blanc moi Un triangle rouge, il y a plein de carrés blancs Ok d'accord, alors maintenant tu vas me dire où est-ce qu'ils sont les trucs verts Ils sont à gauche, il y en a un tout en haut à gauche Et un, ouais. euh, c'est le quatrième à gauche Donc tu vas aller droite Ok Bas Attends, non, merde, du coup je suis le carré blanc, je suis pas le, le triangle. Um, ah oh, putain, donc euh, je suis 3ème ligne et je suis le carré blanc, 3 euh, ligne tout au fond. Y'a pas un truc au faut que là, euh, triangle rouge, attends Si, un triangle rouge. Jusqu'au triangle rouge, ok, donc tu remontes tout en haut Ouais, c'est bon. Euh, tu vas à droite, monte Ok, et gauche. Normalement il est à gauche, ouais. ouais. Bon. Ok, c'est bon, ça a fonctionné. Oh, il est dur celui-là Y'a quoi ensuite Ensuite y'a un truc avec un mot, genre c'est say, S-A-I. Grec S et il y a plein de petits mots où je peux appuyer dessus. Euh, tu vas y lire la, la tout en bas à droite, l'étiquette tout en bas à droite. Wait. Ah non c'est gauche pardon. No things vrai... Boum explosé. Frère, c'est quoi ce, c'est trop chiant. Oh putain il est dur celui-là. Le premier c'est tellement horrible quoi. Oh la, le, le labyrinthe c'était horrible. Hein. Bon les gars. Euh, eh a, 17 19h16. Ça explosait. Ah ouais. Oui ça a explosé C'était hein. vraiment dur. Mais des modules très chiants en plus. C'est quoi les modules Ah ça par contre je te ah, le as dis pas, sinon t'as grave un avantage. D'accord. Ah Bonsoir Bonsoir hypnose C'est parti hypnose Pourquoi attendre si longtemps on commence par les trucs qu'il faut mettre dans l'ordre Les trucs qu'il faut mettre dans l'ordre. Les symboles qu'il faut mettre dans l'ordre, qui sont dans les colonnes Ok, les symboles, vas-y, ouais, ouais, ouais. Ok, donc j'ai, tu sais, le T avec l'alien avec trois pattes là, le triangle avec trois pattes. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai le smiley qui tire la langue. Tu fais avec le, le B avec le T dedans. Ok. Le l'alien. Ok. Le point d'interro et le smiley. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ai un bouton avec marqué Detonate. Un bouton blanc. Ok, j'appuie et tu me dis euh, c'est bleu quand j'appuie, quand je reste appuyé. Donc faut un que bleu, tu me dises sur quand je m'arrête. Lorsque le compte a affiché un 4 à n'importe quelle position. Ok, c'est pas bon, putain. S'il y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué detonate appuyez et immédiatement le bouton. Je suis tellement une fille un... Voilà, bah ça fonctionne. Vite, on, on passe au prochain. Le prochain, c'est le Simon. Euh, le bouton initial il clignote de quelle couleur Bleu. Euh, t'appuies sur rouge. Ok, ça fonctionne pas. Mec, j'ai plus loin, ça laissait. Ah, attends, c'est. Euh, Vous voyez, voyez, attends, c'est Vous voyez, attends. 4. Oui, une voyelle Mais ouais, j'ai marqué. Plus fois sur... bah puis appuie... eh, franchement appuie sur vert, c'est pas possible. Ça a explosé. <rire> Fightox, tous les sports reposent sur toi. Alors attendez, stop, stop. Petite question, euh, faites très attention au simuts. Ne dis pas les modules. <rire> Il y en a, c'est de l'arnaque. Bah c'est pas les mêmes que toi, Mascard On a une bombe à désamorcer, c'est très très important. C'est no notre vie en dépend. Ok, c'est bon. Je le sais. Ensuite okay, on a on ouais. a un module avec un numéro, j'ai un numéro et j'ai quatre numéros en dessous euh, l'écran il affiche quoi Un 1 en deuxième position C'est un 4 euh, Appuyez sur le bouton à même position qu'à l'étape 1 donc deux, deuxième Ok c'est bon Afficher le bouton en troisième position euh, Non il en faut deux encore ah, Ok après c'est quoi le bouton C'est un 2 En première position Ok c'est bon Et le dernier Chiffre Il Euh y a pas, ah 3 Ouais première position Ah non c'est un 3 là qui m'affiche là Un 3 Oui a Appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 4. Ah Donc c'est un 1 Ça a explosé C'était beaucoup, beaucoup d'explosions en si peu de temps. <rire> ah ouais, d'accord. <rire> right. <rire> <'est pour> <rire> ah t'as t'as la C'est ça On avait essayé des bombes plus dures, et on a tous réussi. Dis-nous si tu veux une suite bébé. Du coup, euh, Fightax il doit aller manger, mais est-ce qu'il y en a un de vous qui veut la retenter celle-ci ou pas